Bonjour à tous, ça fait trois ans déjà, trois longues années et honnêtement, si on m'avait demandé mon avis au début, euh, je ne savais pas si euh, j'aurais pu dire si j'en serais là aujourd'hui. Et euh, en tout cas, si euh, aujourd'hui on est à quasiment 3000 abonnés sur la chaîne, c'est grâce à vous, grâce à votre euh, soutien, grâce à votre motivation qui m'a aussi m'a motivé à faire des vidéos de, de qualité et qui ont l'air de toujours vous plaire et ça, ça me fait très plaisir. Pour vous remercier de votre soutien, pour euh, vous rendre l'appareil un petit peu à ma manière, j'ai décidé de faire le mois d'anniversaire de Roxie LaRotule. Alors, en quoi ça consiste En gros, il y aura quatre gros euh, giveaways, un par semaine, à partir de ce soir. On va faire le premier lancement. Et euh, il y aura donc quelque choses à gagner. Un package euh, talon avec le jeu Star Citizen et le vaisseau LTI. Il y aura un 100 i il y aura un Rogue DS qui vient tout juste de sortir et d'être annoncé par, euh, par CIG, et pour finir, il y aura un Cyclone MT. Donc, les inscriptions euh, seront via le lien qui est juste là dans la description. Vous aurez juste à vous inscrire, à rentrer euh, votre mail qui est utilisé pour votre compte Star Citizen, très important. Et votre handle, comme ça je pourrais vous envoyer les, les récompenses. Les inscriptions se feront jusqu'à chaque vendredi soir. Euh, et nous et moi, on fera le tirage le lendemain, donc le samedi. Et on fera les annonces des vainqueurs à chaque fois sur Twitter, Facebook et euh, l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Le truc que personne ne connaît, mais je vous jure, ça existe. Il euh, y aura des petits cadeaux subsidiaires pour euh, les, les arrivants en deuxième place. On fera un second tirage, où il y aura des petits cadeaux surprises. Euh, J'espère que tout ça, ça va vous plaire. C'est ma manière à moi de vous dire merci. Euh, parce que je ne peux pas vous faire de câlin, Malheureusement, vous êtes trop loin. Et puis en plus, il y a le Covid, du coup, on n'a pas le droit. Mais merci, merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci d'être là. Euh, J'espère que vous serez là encore longtemps. J'espère que moi aussi, je serai là encore longtemps. Que l'aventure Star Season va continuer euh, pendant de très longues années. Moi, je vous dis à très bientôt. Bisous des étoiles et bonne chance pour le concours. Ciao, ciao